Coucou Youtube, je suis avec Dwee en direct sur Warzone. On fait une game de folie sans fortune skip. Qu'est-ce que t'en as pensé, Dwee Bah, c'était trop facile, hein. Même Dwee le dit abonnez-vous, likez, commentez. Un mot de plus, Dwee mmh, Non. Bien dit. Abonnez-vous. Yes, Don Ciao. Don Ciao, tu t'en souviens de Don Ciao Y'a du monde je sur toi, Dwee Tire de couverture je pour suis toi mis terre. Tire de couverture allez, allez J'arrive, un... j'arrive de oui, oui. Ah Oh j'en ai mis de la terre Elle Je cover, de je de... cover Doui. J'arrive Doui, j'arrive, j'arrive, j'arrive Ah, mais c'est des timées quelque part, c'est stupide Ah Doui. Oh non Je suis oh, à. Don Chao Don Chao est à terre Mais non il se fait réanimer. Oh ouais Euh... C'est bon Danchar est de retour. T'es devenu un peu une fripouille uh, Douille hein. Non. Mmh. Du tout Je sais pas trop. Moi ouais, non plus. Ah y'a un mec Tu joue RPG, il est sur toi Il m'a oh. fait du mal, Dui Bah il est mort, il est mort, c'est Nulos Eh, hey, eh C'est vrai. Eh hey, c'est vrai. C'était vraiment un nul lui hein. Ah ouais il jouait lance-roquettes là, il est fou lui. Nulos. Doui, t'as perdu pied Ça m'avait pas manqué, ça. Coucou, Doui, je suis là. Merci. J'ai marre de me casser les patounes. Toujours, je me casse les patounes. Y'a un mec Down. Mort. Achète oh, un drone. Oui, oui s'il te plaît. J'ai passé mais si, t'as assez, y'a 4500 sur le shop. Bah oui, j'ai tout pris, il me manque 200. Espèce de brillant, qu'est-ce que t'as acheté avec cet argent Mais j'ai rien pris. Y'a des mecs qui me shootent hein, au cas où. Moi, j'ai l'impression que t'es devenu un gros dépensier. Mais pas du tout, il me manquait 200 dollars. Si t'avais économisé, peut-être que... Hein Comment ça, économiser Tu t'es cru dans la cigale et la fourmi et la cigale, elle a fait la fête tout l'été et quand vient l'hiver, elle allait voir madame fourmi. Euh... Vas-y, j'arrive. De toute façon, les fumes c'est nulos. J'ai l'impression ce jeu il est simple. C'est ennuyant C'est Clarisse du 31. Tu l'as. Mais viens pr viens prendre l'hélico et on se taille, on les on rouge tout le monde. Euh c'est un oui, ça, on peut faire ça si tu veux, Douy. Vas-y, chasse lui! Vas par, par en chasse, par en chasse! Mais tu viens avec moi ou pas, non? Oui, si tu veux. C'est bien, Douy. Allez, chasse, chasse lui! Chasse, chasse! Là, on contre pas, Douy! Tombe dessus, Douy! Vas-y, saute! Douy! Maintenant on, a, on retourne à la chasse. Devant, devant, Douit. Oh Allez, Douit, découpe-le, fais ça un kebab. J'ai le fumé. il y a quatre mecs devant. Viens. Oui, devine j'ai quoi dans mon inventaire. Euh, euh... Oh <rire> ah, c'est bon, je sais ce que c'est, enragé. Tu vas donner un bon indice aussi. En face Vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas Non no. ah, Non c'est tout. Où ils sont un à terre un à terre En face à... Là. À gauche, y A gauche y'a un mec à terre fais gaffe. Non Fais gaffe oh. La mienne à terre, le, le, le, le copain. Je crois qu'ils sont là, douille hein. Sur moi, sur moi. Il y a un mec qui saute au ras. J'ai fini. Non. <rire> es mort, Bien joué Salut Cyril Tu m'as réveillé On est mort <rire> Qu'est-ce qui oh. se passe Louis Qu'est-ce qui se passe J'ai trouvé un HDR par terre, je vais le jouer. Trop... Oh, en face Bien joué On continue d'avancer, je prends Enchant. des drones pour nous euh, les... Louis Pas de soucis, pas de soucis T'inquiète, t'inquiète Attends, je veux prendre une autre... Je, au je t'en ai mis un oui, par terre. C'est bon Vu que t'es trop un chef, ah, t'en as un par terre ah, je Oui Là Là-haut C'est une très bonne équipe, je trouve C'est pas qu'on fait une très bonne équipe, c'est qu'on fait la meilleure équipe, Doui on, on est comme Tiki et Ou Kit Kat On est plutôt Kit Kat ou Tiki et Je suis d'accord oui, je suis d'accord. Là, en face, deux. Il y, y en a mort. un qui il y en a un knock, Doui. Un mort. D'accord, je suis avec toi. Ok. J'ai laissé tomber la tour, Doui. Il y a deux dans la tour et un en face. Viens, viens, on leur court dessus. <rire> Là, ici, lui, on va le choper. Allez. Il y a une voiture, Part on intercepte la voiture. C'était le chapeau. C'était. Oh. Oh. Oh Tiens Oh, Doui tu fumes Dwy, je t'ai vu fumer. Non, c'est toi qui... Moi Tu m'as vu prendre de ouais, la toi. drogue, Doui C'est vrai oui. Oh Dwy, tes accusations, elles sont super graves. C'est pas des accusations, j'ai vu, je suis témoin. Oh Mais Dwy, tu... Oh, d'accord. C'est... D'accord. À cause de toi, maintenant, je suis dans le caca. C'est comme ça. Bah... Fallait pas faire ça, hein. Oh mais je me droguerai plus, Doui. Merci ah. Oui j'ai l'impression qu'il n'y a pas un adversaire pour nous arrêter Ça me gêne un peu pour ah eux Ah non vraiment pas Ça devient trop dur pour eux mais trop oui. facile pour eux Oui j'ai pas lancé en quatuor depuis je sais pas combien de temps J'ai déjà 20 kills bordel Ah ouais moi j'en ai 5 bon Oui non mais on fait le travail tous les deux après On est une équipe nous Viens euh... on, on coupe les rotations comme si on coupait du jambon Vas-y moi j'aime bien le jambon Plutôt jambon blanc ou jambon de Bayonne Douy Ah c'est moi Là c'est un peu euh... Je suis un peu dans le caca hein. C'est vrai Douy Non ça moi. va, je rigolais. Moi. Tu sais que je me suis inquiété on met Louis, hein. dans pétrin. C'est vrai Personne me met dans le pétrin moi. Ouais, ça c'est bien dit, oui. Moi, tout pareil. Ouh. Je claque ça, ça sert à rien, mais... J'ai un sniper C'est pas vrai À terre, sur moi. Deux à terre Jure le ter Il faut que je recharge et que je me replaque. Si de Rage, il y a quelqu'un qui a mis... Sur moi ça me lance euh, des roquettes, derrière moi, derrière moi, derrière moi Je suis là, Doui, je suis au soutien Oui, soutiens-moi, parce que là... Euh... Je t'ai soutenu, Dewey. Y Y'a un mec qui est... Norby, Nor lui, es Nor Nor Nor lui, il aurait fait autre chose. Euh... Il serait parti. Ah, oui, C'est ça. Bien mon Doui Vas-y Doui Tire dessus Je tire, je tire au sniper, attends. Bien joué. Il en reste encore un là-bas. Doui c'est vraiment trop simple. J'arrête. Non tu peux continuer. Ok bien joué. Doui, j'ai bien l'impression d'être un peu trop bon pour ce jeu. Oui, je confirme, je vois ça. J'ai déjà 30 kills, monsieur. Et là, on prend la tyrolienne et ça part. Sur une balle de sniper. Attends-moi deux secondes. le moi Je te l'ai pingé. Non, non, je suis désolé, Doui. C'est les balles enflammées. Mais t'as repéré l'autre. Il est en l'air, l'autre. Ah, il est là. J'ai pas réussi. Allô voilà. Et c'est ça, mon Doui. Oh, oh, c'est ça. Oh, c'est ça, Doui. Oh, c'est trop facile. Y'avait pas de niveau en face Y'avait pas de niveau DWI On les jeu. a eu Ils sont éclatés Je comprends Des... même pas pourquoi ils continuent de jouer Des nuls oh, Je, je m'emporte un peu mais.. Non, non, non, non, non, t'as dit les termes, Dwey. Tu leur as mis le nez dans le caca, c'est ce qu'il fallait faire. Et bim Voilà Et eh bim Bim, faites. comme il dit, oui Et on a 40 kills juste à tous les, les deux. On est. Non On ah quitte Boum